Bienvenue à cette session de Together Ensemble concernant les attentes ingérables. C'est Maud, j'ai 43 ans, je suis célibataire, euh, sans enfants, jamais mariée et non, c'est pas un choix alors euh, vous allez me dire je suis forcément carriériste ben non, même pas en colère contre la contre la masculine euh, non plus euh, je dirais que c'est davantage le résultat de choix que j'ai posé au cours de ma vie euh, de circonstances particulières que je n'ai pas choisi euh, mais qui m'ont défini et pourtant, croyez-le ou non, je suis, euh, je, suis, je suis heureuse, vraiment heureuse, je vais bien. Euh, mais étonnamment, euh, du moins, enfin, moi ça m'étonne, les, les gens qui me, qui me connaissent euh, disent de ma situation, c'est pas normal, une fille comme elle, c'est pas normal. Et même la société semble en quelque sorte le, le penser. Euh, proportionnellement par exemple les célibataires sont tout le monde le sait, davantage taxés euh, et je ne vous parle même pas de, de, de, de, des droits de succession euh, quand il n'y a pas d'ascendance ou de lien familial, ils sont, ils sont absolument énormes et ça c'est très étonnant la société a évolué quand on pense à la situation de nos parents et encore plus de nos grands-parents, elle, elle n'est plus la même euh, et, mais si dans certains domaines son évolution a été extrêmement rapide euh, on va penser à la technologie par exemple son, son regard en fait sur sur ce point en particulier euh, n'a pas à évolué mais de manière très très lente euh, on ne peut pas être pleinement heureux euh, en dehors du sacre saint duo, couple, enfant, vraiment, de mon point de vue, aussi étonnant que ça puisse paraître, euh, si. Alors, dans un monde idéal, visiblement pas celui de Disney, la société ne devrait pas faire poser, même indirectement, sur les épaules de quiconque, le poids de sa situation et ce qu'elle soit ou non volontaire. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous. Donc, merci à nouveau pour, pour cette invitation. Donc, moi, je suis euh, Yannick Gors, j'ai euh, 35 ans, oui. Et euh, je vis en couple. Alors, je suis mariée depuis euh, quelques jours. J'ai un petit garçon de euh, 3 ans et demi. Et euh, pour autant, euh, ben je, je voulais témoigner de mon, de, mon, de mon quotidien qui est assez atypique, dans le sens où nous avons assumé avec mon conjoint euh, d'échanger complètement les rôles que nous avons l'habitude d'attribuer lorsque nous sommes nous fondons une famille. Et donc euh, j'ai euh, un travail avec euh, des responsabilités et euh, dans notre quotidien c'est euh, papa qui gère euh, euh, la maison, les courses, euh, le quotidien de, de, de notre fils et euh, c'est euh, maman qui part euh, en déplacement et qui fait une carrière et c'est vrai que euh, c'est quelque chose que j'ai euh, assez mal vécu. Je m'attendais pas, euh, même dans le, mon cadre euh, familial et, et personnel, au-delà du, du, du cadre professionnel, euh, de, de sentir euh, cette, euh, cette pression, puisque, euh, en effet, quand euh, euh, on, on, on grandit, je ne sais pas si c'est lié à la France ou pas, mais en tout cas, euh, on nous apprend à euh euh, assez vite que c'est la maman qui euh, va devoir euh, s'occuper de de la maison, euh, des enfants, des courses, euh, du ménage, et que c'est euh, souvent donc euh, le euh, le papa qui va euh, qui va partir euh, faire sa carrière. Et, euh, et c'est compliqué euh, d'assumer, de, de, de résister à la pression de la société au regard des autres. Quand on veut s'épanouir euh, professionnellement et personnellement, euh, c'est très compliqué de, euh, de résister et, euh, et de faire comprendre qu'on euh, peut tout à fait euh, être euh, atypique, euh, avoir un, un quotidien un petit peu atypique, mais dans lequel... Euh, tout le monde s'y retrouve, enfants, conjoints euh, et mamans, et que c'est un équilibre qui, euh, qui est possible à trouver. Alors moi, euh, je suis Julie, euh, je vais avoir 43 ans, et j'ai longtemps été un pur produit de notre système et de l'ère industrielle. Ainsi, plus je réussissais dans ma carrière et plus j'étais sollicitée, occupée, débordée et on pouvait me voir courir tout le temps, euh, même lorsque j'étais enceinte, jusqu'au cou. Pour moi, jongler entre mes différents rôles de mère, de professionnelle, d'épouse, d'amie, de fille, d'entrepreneuse et j'en passe, était normal. Je jugeais mon ambition comme raisonnable, je ne demandais à faire épanouir mon potentiel, celui dont nous disposons tous. Et entre mes enfants et mon projet de vie, je n'étais pas prête à choisir. Et j'avais cette même ambition pour tous ceux autour de moi. À 39 ans, j'ai décidé de pousser une bonne fois pour toutes les limites que l'on se fixe pour affronter les nombreuses injonctions paradoxales et les problèmes complexes liés à notre existence. Les comportements raisonnables de femmes forcément gentilles qui ne veulent pas déranger, par exemple, et qui nous conduisent droit dans le mur. Il est temps que nous fassions sauter le couvercle au-dessus de nos têtes et de tout changer. Et en moi, je voyais le cobaye idéal. D'abord, j'ai dû négocier avec les nombreuses distractions et la pression interne comme externe d'être occupé ou de réussir ainsi qu'à mes nombreuses peurs. Ensuite, j'ai commencé à lire des centaines de livres et interviewer des personnes de tout profil pour rassembler la documentation nécessaire pour définir les comportements de survie de leadership et sociaux, à adopter pour un réel épanouissement autour des valeurs véhiculées de liberté, d'égalité et de fraternité. Car jusqu'ici, ces principes étaient devenus, au fond, assez fictifs. Et à travers mon expérience, j'ai compris que nous devions enseigner, dès le plus jeune âge, la résilience, l'adaptation, l'empathie, l'autorité, la collaboration, le lâcher-prise ou la gestion des conflits, ainsi que tout un tas d'autres compétences comportementales pour passer d'un mode passif où nous subissons à un mode actif où nous dirigeons notre vie et contribuons à l'épanouissement de la société. Mais j'ai compris autre chose aussi, que la clé n'est pas seulement l'excellence personnelle, notre épanouissement dépend aussi, qu'on le veuille ou non, de la mise en place d'une société solidaire, bienveillante, axée sur le soin de soi et des autres. Et pour cela, nous avons besoin de nos institutions, qu'elles mettent en place les conditions d'une civilisation exceptionnelle, qui habilite chacun à penser, à faire et à être afin de faciliter l'agir au niveau local, la prise de décision au niveau local, nous méritons davantage qu'un État superpuissant, la bureaucratie qui nous empêche. C'est le rêve que nous sommes, je crois, de plus en plus à faire pour l'Europe et le monde aujourd'hui. Maintenant, nous avons tous vécu euh, une période un peu différente euh, avec cette pandémie. Est-ce que ça vous a aidé ou, euh, ou ça a provoqué euh, même plus le problème euh, dont vous parlez? Pour moi, ça a été une, une période très particulière puisque euh, j'ai été malade. Euh, donc, euh, j'ai vraiment pas l'habitude, moi, de me retrouver sans rien faire et là, être obligée euh, euh, parce que je ne pouvais pas faire autrement que mes membres me lâchaient complètement, euh, d'être euh, couché en permanence. Euh, ça a été assez euh, assez violent euh, sur euh, différents points. Euh, déjà parce que parce que euh, voilà le, le euh, le, le virus m'a euh, beaucoup euh, affecté mais surtout euh, parce que ça remettait euh, en question euh, tout l'équilibre euh, familial que nous avions euh, trouvé avec euh, mon conjoint et mon fils. Mon fils euh, donc avait deux ans et demi, il comprenait pas du tout pourquoi euh, on n'avait euh, pas la possibilité de sortir et pourquoi il voyait plus ses euh, copains, etc. Et, euh, et pour nous, c'était compliqué parce que euh, dans un sens à renforcer nos liens avec euh, avec mon conjoint et en même temps on s'est rendu compte à quel point l'équilibre que l'on avait trouvé jusque-là nous convenait parce que euh, moi être enfermé en permanence à la maison ne me convenait pas et finalement euh, ça ne lui convenait pas non plus à lui du tout puisque euh, euh, il, euh, il avait pris ses marques et trouvé euh, euh, ses habitudes et finalement bah, voilà, on n'a pas le même fonctionnement, on n'a pas euh, les mêmes rythmes et, euh, et ça a été très compliqué euh, de euh, quand on a un rythme euh, très très différent, euh, de se retrouver comme un couple presque normal à la maison très souvent, euh, euh, ça, ça a chamboulé tout le monde. Euh, donc moi, ça a, été, euh, ça a été assez violent, mais en même temps, euh, bah, de clouer au lit, euh, ça m'a permis de prendre le temps, de bien réfléchir aussi et de me rendre compte que, justement, j'avais envie d'aller encore plus loin et que ma vraie vie, là où je m'épanouissais, était euh, vraiment dans cette... Euh, euh, ce, ce, ce, ce besoin de m'épanouir euh, professionnellement. J'en ai eu la, la, la certitude euh, lors de, de, de, cette, de cette période. Et, euh, et du coup, euh, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer dans l'écriture euh, de mon livre. Et, euh, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé d'aller encore plus loin, de créer ma propre, ma propre entreprise et, euh, et d'assumer euh, qui j'étais et, euh, et d'aller jusqu'au bout de ces, de ces choix-là. Moi, je me suis retrouvée donc, euh, dans la situation de la femme euh, qui partage la garde. Dans un premier temps, moi, euh, refusé euh, de, euh, de jouer le jeu de l'école à la maison euh, tel qu'on nous le proposait. Euh, parce qu'en fait, euh, euh, on m'envoyait 50 polycoquets par semaine à imprimer et euh, je devais vraiment accompagner euh, l'apprentissage et les exercices euh, de mes enfants qui n'étaient pas à un âge où ils pouvaient être vraiment autonomes. Et les polycopies, en plus, parfois avaient des erreurs. Enfin, C'était euh, difficile à, euh, pour eux de, de, de remplir ces feuilles comme ça euh, pendant des heures. Euh, ça n'avait aucun sens. Et donc, à la place, j'ai invité euh, ma famille à euh, m'épauler, sachant que je suis expatriée, donc euh, j'étais très isolée euh, physiquement euh, dans, euh, à Bruxelles. Et donc, euh, j'avais euh, mon père qui donnait des cours de maths à distance, ma mère qui donnait des cours d'histoire, euh, la nounou qu'on ne pouvait pas voir puisque c'était une personne âgée qui donnait des cours de néerlandais à distance. Et donc, euh, j'ai continué comme ça euh, l'enseignement pour mes enfants, mais sans suivre euh, le programme. Euh, scolaire parce que je ne pouvais pas travailler à plein temps, gérer euh, à la fois la scolarité, mon travail et également euh, les temps de repos et de loisirs de mes enfants. Euh, donc j'ai aussi euh, pris le pari de les laisser sortir euh, pendant le confinement dans le parc. Ils allaient tous les après-midi avec les copains dans le parc. Donc on a pris un risque quelque part sanitaire. Euh, c'était autorisé à Bruxelles, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Euh, mais c'est vrai que dans l'incertitude et tout ça, c'était euh, quand même une décision courageuse, je pense, euh, mais qui a fait beaucoup de bien à mes enfants et euh, qui fait qu'ils ont très bien vécu, euh, je pense, finalement, euh, toute cette période. Euh, moi, évidemment, bah, c'était un challenge, je crois, de plus, puisqu'il fallait euh, tout assumer, euh, faire la cuisine... Euh, <rire> Enfin, rien n'était enlevé et au contraire tout était ajouté euh, donc voilà donc c'était pour les femmes je pense en particulier qui ont peut-être endossé davantage cette responsabilité de garde de, de, euh, en plus des enfants ben c'était des, des journées très très longues c'est-à-dire que forcément, je devais travailler le soir. Si nous regardons un peu l'avenir, parce que maintenant, nous avons, vous avez tous vos expériences, et en particulier, maintenant, avec euh, euh, la pandémie, nous avons vécu cette période de télétravail. Et maintenant, la question se pose, qu'est-ce que l'avenir euh, va nous donner? Et pour vous, quelles sont les mesures euh, qui, que, que vous attendez? Ce que j'aimerais... Euh, C'est qu'il y a une, une vraie réflexion sur l'éducation, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit fonctionner en mode hybride, euh, on sait que la pandémie va rester, enfin en tout cas ce virus euh, n'est pas prêt de partir, euh, donc il est possible qu'il y ait euh, des nouvelles périodes de confinement. Si c'est le cas, j'aimerais qu'on réfléchisse sérieusement à une solution hybride pour notre système éducatif et qui ne soit pas l'envoi de 50 polycoquets par semaine ou qui ne soit pas non plus totalement sur le digital. qu'on ne peut pas continuer à utiliser nos enfants comme cobayes avec le digital tant qu'il n'y a pas suffisamment de réglementation. Euh, pour moi, nos enfants ne sont pas assez protégés sur, in sur, euh, sur Internet et donc j'aimerais voir beaucoup plus de restrictions sur Internet de la même façon qu'il y a des restrictions dans notre monde physique. Il y a des feux rouges, il y a des stops, il y a des choses à respecter. Garantie qu'on œuvre pour leur bien-être. Euh, leur bien-être, c'est-à-dire euh, y compris euh, le, le bien-être physique. Donc euh, que l'on n'endommage pas euh, ni leur cerveau. Euh, ni euh, finalement leur corps euh, et, et voilà donc ça c'est très important pour moi qu'on ait une vraie réflexion sur l'éducation le futur de l'éducation euh, et euh, également qu'on mette en place comme je le disais tout à l'heure les conditions d'une société vraiment solidaire euh, fraternelle parce que moi j'ai trouvé que dans cette pandémie on a perdu la fraternité euh, encore plus c'est à dire que moi je me suis retrouvée particulièrement isolée avec mes enfants. Alors, j'avais la chance d'avoir un voisinage très sympa et qui m'a permis de maintenir un réseau social et des collègues aussi avec lesquels j'avais de, de nombreuses réunions. Mais je pense que globalement, on a laissé les femmes ou les hommes à la maison en tout cas se débrouiller tout seuls et prendre une charge qui était assez intolérable. Et je crois que dans des moments comme ça, il faudrait envisager un... Une garantie de salaire ou quelque chose comme ça parce que moi en tant qu'indépendante c'était quand même euh, enfin c'était y il avait, y avait des peurs il y avait des peurs et j'aurais aimé que euh, j'aurais aimé que la société les prenne en compte euh, et m'aide m'aide financièrement m'aide à avoir un plus grand confort de vie euh, parce que là c'était compliqué quoi moi ça va être je pense sur le futur une il va falloir, parce que le, le télétravail, euh, que le virus reste ou pas, va, je pense, euh, devenir une réalité. Je vois en tout cas parmi mes, mes collègues une vraie, euh, euh, et même parmi d'autres personnes que j'entends, une, une, une envie. Et je pense qu'une vraie réflexion sur le télétravail euh, au sein des entreprises, mais aussi euh, dans... dans voilà, des, des autorités en, en général, doit, doit être posée Parce que ce télétravail, euh, comme justement Julie le disait euh, à demi-mot ou pas, euh, il, a, euh, il, il, il a confronté en fait, les parents, par exemple, à de, à de vrais problèmes, c'est-à-dire devoir s'occuper de leurs enfants la journée et puis travailler extrêmement tard et uniquement en soirée. J'en connais énormément qui ont été dans ce cas-là. Euh, les personnes qui aussi ne, ne se posent pas de, de limites et qui ont donc eu tendance à travailler davantage et qui maintenant sont complètement épuisées parce que euh, donc cette, cette, cette digitalisation accrue du travail, euh, je pense, c'est un vrai problème sur lequel il faut se pencher, le, le, le droit à la déconnexion, euh, je pense que c'est vraiment une, une question importante pour, pour l'équilibre de, de chacun. Euh, voilà, tout le monde n'est pas égal face au, au, au télétravail, tout le monde n'est pas égal face au travail tout court et au télétravail encore moins, je pense. Je, je rejoins euh, Maud euh, sur, sur la question du télétravail. Alors moi, euh, ayant euh, euh, du management, puisque en charge d'une équipe à coordonner, à gérer, euh, j'ai euh, vu les deux aspects. C'est-à-dire qu'en euh, effet, moi, ça m'a euh, permis de prendre des habitudes nouvelles. Euh, J'avais euh, l'habitude, moi euh, de travailler euh, euh, assez... Euh, euh, de, de faire des très grosses journées j'étais toujours au bureau euh, la première à 7h heures, 7h30 heures maximum euh, du matin euh, assez tard le soir euh, également mais des journées euh, des journées en continu euh, où, euh, où tout est tout est réglé je me prépare euh, etc et, euh, et finalement j'ai appris euh, que je pouvais être euh, tout aussi efficace euh, en travaillant autrement. Euh, en m'accordant plus de temps le matin, peut-être, euh, bah justement, en allant euh, amener de temps en temps mon fils à l'école. Et finalement, même si j'arrivais beaucoup plus tard ensuite euh, au bureau ou que je me mettais à travailler à la maison plus tard, euh, ça ne changeait pas foncièrement la qualité de mon travail ou l'intensité de mon travail. Euh, donc ça, ça a été euh, l'effet que ça a eu sur moi. Mais je pense que globalement, généralement, euh, cette situation a accentué les inégalités et risque d'accentuer aussi les, euh, les petites euh, fin, les dérives, dans un sens comme dans l'autre. Euh, moi, je l'ai vu au sein de mon équipe, hein, des personnes qui, en effet, euh, avaient du mal à couper et qui, en étant à la maison, euh, bah, étaient en permanence connectées et d'autres. Euh, qui ont souhaité, euh, qui ont apprécié le télétravail, mais qui ont pris des très mauvaises habitudes et qui aujourd'hui ont du mal à, à, à revenir euh, à un rythme un peu plus un peu plus cadré, avec un esprit d'équipe, euh, la nécessité d'échanger, de communiquer, de se voir, euh, parce que finalement le télétravail ça permet euh, de euh, de ne voir personne et euh, de faire euh, son travail sans avoir besoin forcément de rendre euh, des comptes ou moins euh, et, euh, et, et, et voilà et d'être euh, entre guillemets un peu plus, euh, un peu plus libre d'en faire euh, d'en faire moins donc je pense que ça accentue les inégalités euh, euh, Enfin, les différences finalement euh, sur les sur différents aspects. Euh, moi, je, je, enfin voilà, moi aujourd'hui, je sais que alors, je me bats avec mon équipe pour essayer de revenir à quelque chose d'un peu plus équilibré en maintenant un peu de télétravail, euh, mais pas que, euh, parce que euh, le Ma réaction m'a aussi fait peur, euh, dans le sens où euh, moi qui suis beaucoup dans l'échange, dans le relationnel, dans le besoin euh, de, de lien social, j'ai été la première à me contenter, finalement, euh, là en janvier, lors du, du dernier confinement, euh, à ne plus voir personne. Et, euh, et la réaction que j'ai eue, moi, m'a fait très, très peur, puisque euh, pendant euh, deux mois, j'ai eu euh, tendance à euh, très facilement m'enfermer dans, euh, à la maison, ne plus, euh, ne plus sortir euh, du tout, euh, ne plus avoir envie d'aller euh, au bureau, de rencontrer euh, euh, les collègues, les membres de l'équipe. Et je me suis rendu compte que si on avait cette tendance-là, parfois certains à se ce replier, euh, même, si euh, même si on continuait des échanges virtuels, euh, je me suis demandé jusqu'où ça pouvait aller, euh, cette, cet enfermement puisque euh, quand on a passé des journées entières euh, en, en visio euh, avec des personnes euh, certes bon moi j'ai des, des soucis de santé qui, qui, qui font que ben voilà l'ordinateur peut me, me, me faire mal à la tête mais mais globalement je pense que euh, on a tendance à se dire ben voilà j'ai fait trop de trop d'ordinateur, euh, donc après j'ai juste envie d'arrêter, de, euh, de plus prendre de, le téléphone et on se retrouve complètement, euh, complètement enfermé. Et donc euh, pour l'avenir, je pense que c'est important de poser des, des, des bases, euh, jusque, en fait on est passé du tout, tout au bureau, tout en présentiel, à euh, euh, quasi rien et je pense que c'est important de, euh, de se poser la question d'un juste milieu, euh, de permettre euh, voilà, de, de, des modalités différentes de travail en s'adaptant aux besoins de chacun, mais en veillant quand même, je pense, à ce que, euh, au, au risque de cet enfermement qui arrive très très vite, peu importe les raisons, mais, euh, mais qui peut vite être là. Et moi, c'est ça qui m'a fait très, très peur. Et, euh, et c'est euh, sur ce sujet-là que je que je voudrais attirer l'attention des, des, des, euh, des institutionnels euh, parce que euh, bah, ça peut amener des dérives très importantes et, euh, et je pense qu'on qu n'est pas suffisamment vigilant. Je vois une, euh, une vraie besoin de, de, de quelque chose comme l'empathie, mais ce n'est pas quelque chose que nous apprenons euh, à l'école, par exemple. C'est plutôt quelque chose... Que, que nous apprenons avec nos familles, mais quelque part, ou peut-être pas. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais des compétences comportementales nécessaires pour faire face à euh, à toutes ces injonctions paradoxales et euh, à la complexité finalement de notre existence hein, quand on veut justement tout mener à bien et, et être libre hein, de, de faire ses propres choix euh, sans le jugement en tout cas sans être gêné par le jugement des autres euh, l'empathie c'est euh, bien plus nécessaire que la gentillesse c'est à dire que moi par exemple en tant que petite fille on m'avait élevée à être gentille mais, mais la gentillesse euh, n'est pas égale à l'empathie. Et, euh, et je crois que euh, plus, on essaye de, plus on éduque les petites filles à être gentilles et raisonnables, et moins, finalement, on va les amener euh, vers l'empathie. Parce qu'elles vont être au contraire davantage euh, vers... Euh, enfin, en tout cas, moi, c'est mon expérience, c'est qu'on euh, va, on va, on va faire monter... Euh, parce qu'à force d'être gentil en fait on se fait bien attraper et donc c'est à ce moment là qu'on va faire sauter le couvercle et, euh, et le couvercle ça veut dire de colère, de frustration, de ras-le-bol et, euh, et alors que l'empathie euh, justement c'est pas la gentillesse c'est pas se faire marcher sur les pieds l'empathie c'est se mettre à la place de l'autre c'est pas ressentir ce que l'autre vit c'est simplement avoir une compréhension et euh, une envie finalement d'aider, d'aider l'autre, euh, quelle que soit sa situation, quelle que soient les difficultés. Et l'empathie, elle n'est pas assez présente dans notre société. C'est, disons, une compétence à enseigner. Peut-être est-ce est que ça, c'est une... une euh, ça, ça pourrait être une solution à ce que vous, vous avez vécu entre euh, bah, voilà, ma, ma vie professionnelle et ma vie euh, personnelle, ont la plupart du temps été beaucoup plus critiquées par des femmes elles-mêmes euh, qui ne comprenaient pas euh, pourquoi, comment je pouvais euh, euh, euh, bien vivre le fait de laisser mon fils en permanence à son papa, comment je pouvais accepter et assumer. Euh, le fait de ne rien m'occuper, euh, de de ne de ne m'occuper de rien pardon euh, à la maison euh, euh, et d'être euh, bah, totalement entre guillemets, euh, euh, enfin oui entre guillemets euh, Servi par, euh, par mon conjoint qui gère vraiment tout le quotidien. Euh, pour moi, c'est les femmes qui m'ont renvoyé euh, euh, le, le, le plus d'incompréhension, de jugement euh, et autres. Donc, je dirais que l'empathie, évidemment, c'est nécessaire. Euh, mais, je, mais je pense que c'est quelque chose à, à inculquer euh, à tous. Et, euh, et que ça nécessite aussi un certain, un certain vécu euh, parce que euh, c'est vrai que moi je me suis rendu compte euh, là pendant la crise euh, d'être enfermée euh, euh, tout le temps euh, en permanence à la maison, euh, que, à, à quel point aussi euh, bah, mon conjoint pouvait passer des, des journées compliquées en, en, en enchaînant son travail et puis le, le, le quotidien de, de la maison. La souplesse a apporté euh, la souplesse nécessaire parce que euh, c'est cette euh, souplesse là, euh, ces compromis à faire en fonction des besoins et du fonctionnement de, de chacun, euh, que l'on arrive aussi à, à, à être beaucoup plus dans, dans l'empathie, parce que on n'est pas simplement guidé dans je fais bien ou je fais mal. Euh, je pense que ça atténuerait toutes ces, toutes, euh, toutes ces euh, différences. Euh, je pense que des cadres, il en faut, mais des cadres avec des barrières plus... plus des contours plus, plus souples. Dans la plupart des choses qui sont décidées au niveau des institutions, etc. Euh, et qui finalement conditionnent, euh, les, les, les, conditionnent nos vies au quotidien, conditionnent notre manière de travailler, notre manière euh, d'élever nos enfants, etc. Euh, souvent, on oublie. Que la pièce centrale euh, de toute réflexion, ça doit être l'humain. L'être humain doit, doit vraiment véritablement être au centre avant des intérêts économiques, des intérêts euh, purement pratiques. Euh, et euh, et l'être humain, c'est c'est euh, c'est pas c'est pas quelqu'un de, de, de c'est pas quelqu'un de clairement défini qui rentre dans une boîte et tout le monde se ressemble et tout le monde est les mêmes. Non, non, on a tous des réalités différentes et toutes ces réalités différentes et c'est compliqué. C'est très compliqué, mais, euh, mais elles, doivent, elles doivent être prises en compte, prises en compte et, euh, et en effet, il faut avoir, de, il faut avoir une, certaine, euh, une certaine empathie euh, pour... Euh, pour les personnes qui se trouvent dans des situations particulières, les, les, les mères célibataires, justement, les, les femmes qui ont décidé justement de, de, de, de faire carrière et d'avoir un, peut-être un, un, un, un, une autre vie, une vie qui ne, qui ne correspond pas à la norme. Et ça, ça doit être vraiment, voilà, ça doit être au cœur de, de, de, de la réflexion, absolument. Si on passe vraiment, vers euh, une économie qui est dirigée sur base de, de la bien-être, est-ce que ça pourrait peut-être donner quelques solutions aux au problèmes que vous avez, vous avez soulevés Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on on a parlé de, de quelques injonctions et de, de, de mise en boîte, euh, finalement, dans ce... Dans cette petite session, et euh, je voudrais revenir là-dessus en lien avec ce, ce, cette nécessité justement d'orienter vers l'économie, euh, donc, enfin, de, de changer notre euh, système, système économique pour aller vers le bien-être. Il ne faut pas que ce soit une nouvelle injonction. Il ne faut pas que ce soit euh, quelque chose en, à nouveau qu'on va nous imposer. Euh, le le bien-être, c'est surtout le respect de soi et euh, le respect des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, les institutions, ce qu'on attend d'elles, pour moi en tout cas en priorité, c'est de mettre en place les conditions pour, euh, pour un, un épanouissement plus raisonné. Euh, C'est-à-dire euh, que finalement, on a, on, a, on a tous le droit, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'être et de faire... Euh, en fonction de nos intérêts et nos besoins et que mais par contre qu'on mette des limites enfin, on devrait pouvoir euh, plafonner c'est à dire le, le, le, le salaire par exemple on devrait pas euh, gagner beaucoup plus que ce dont on a besoin euh, par rapport à nos dépenses on devrait pas avoir cette possibilité d'accumuler euh, et, et, et je pense que ça serait déjà une très bonne chose pour euh, s'assurer euh, euh, que, que tout le monde puisse profiter euh, aujourd'hui on voit bien la, les, les difficultés rencontrées et euh, la nécessité de prendre en compte euh, le réchauffement les changements climatiques et autres euh, mais je ne suis pas certaine que de vouloir aujourd'hui, en tout cas c'est mon point de vue tout révolutionner d'un coup et faire que, et obliger à ce que euh, chacun de nous soyons euh, totalement totalement euh, on va dire euh, éco-responsable à l'extrême. Euh, moi, j'assume de ne pas forcément l'être parce que j'essaye de faire de mon mieux à, à, à, à mon échelle et que euh, mon objectif à moi, c'est d'essayer d'apporter un peu de bonheur humain aux uns et aux autres, euh, de veiller à ce que, à véhiculer les, les bonnes valeurs à, euh, à mon fils et à mon entourage. Et je pense que... Euh, euh, moi, je préfère me dire que c'est comme ça que les choses, elles, elles évolueront simplement, naturellement. Euh, j'assume ne pas être, euh, voilà, une, une personne la, la plus éco-responsable euh, de la Terre parce que ben, j'ai parfois des besoins que, que j'assume, euh, voilà, mais... mais euh, je fais ce que je peux. Et à nouveau, je pense que pour moi, c'est vraiment très important. Euh, la, la notion la plus importante pour moi, c'est plutôt la déculpabilisation. On peut faire des petites choses euh, de, sur n'importe quel sujet, euh, sur la, la question de, de, de l'acceptation des différences, sur l'écologie, sur plein de sujets. Euh, le problème du système actuel, euh, à mon avis, dans, dans mon point de vue, c'est que on a trop vite tendance à être dans euh, le jugement, et le jugement crée la culpabilité. Euh, quand euh, on fait trop, on fait pas assez, on fait pas dans le bon sens, on va pas euh, du bon côté. Et, euh, et pour moi, ce qui est vraiment important, euh, c'est euh, déculpabiliser, se dire que c'est pas grave, on ne peut pas être parfait. Moi, je travaille aujourd'hui dans l'inclusion. Euh, je sais que je ne suis pas parfaite sur euh, l'environnement, par exemple, mais euh, je pense que si chacun fait un petit peu, on avancera beaucoup mieux et en tout cas dura... enfin, plus durablement que de vouloir euh, euh, bah, changer le monde du jour au lendemain euh, parce que des révolutions entraînent d'autres révolutions. Je pense qu'on est tous... Euh... Conscience aujourd'hui du dérèglement climatique, je pense qu'il nous atteint tous. Euh, on voit ce qui s'est passé récemment en Belgique, en Allemagne. Enfin, je pense qu'il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas voir qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe et qu'on doit réagir. Et je pense que les institutions doivent avoir confiance, euh, que les citoyens vont se lever, innover, euh, chercher des alternatives. Et, et je pense qu'on doit avoir les conditions de cette confiance.